Bonjour Louise Bonjour Michel Alors, comment ça va aujourd'hui Bah Comme un mois de décembre, il faut acheter les cadeaux, il faut tout préparer, mais on n'oublie pas quand même de préparer plein de trucs pour la bibliothèque. Absolument, on vous prépare plein de surprises au mois de décembre, euh, d'ailleurs surveillez les réseaux sociaux avec le hashtag tabib sous le sapin, ouais. ce sera une chouette surprise, vous ouais, puis ça. On en aura d'autres sur le blog aussi, il va se passer pas mal de choses ce mois-ci, on vous en dira un peu plus, ou pas, on verra. Mmh. Bon, vous êtes prêts On Alors, démarre C'est parti Bienvenue sur Télécanard. La seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Coins-coins. It's Christmas Eve And the drunk tank an old man said to me I won't see another at war And then they sang a song I love you Came in 18 to 1 I've got a few This year's for me and you So happy Christmas I love you baby I can see a better time When all our dreams come true. Alors on va démarrer ce mois de décembre. Ce mois de décembre on accueille euh, l'illustratrice Charlotte Mollet à la bibliothèque. Pour, euh, alors Charlotte Mollet c'est une chouette illustratrice et puis c'est une voisine un peu. Euh, ouais elle est très chouette. Et donc on l'accueille pour deux choses. Elle nous fait une expo euh, de gravures qu'elle qu a fait. Euh, c'est des gravures de terrasses de café et de terrasses de café du quartier, donc si vous venez voir et que vous vous observiez bien vous pourrez remarquer des petits détails et vous devriez savoir reconnaître certains lieux qui sont euh, dans le quartier de la bibliothèque. Euh, et puis le 9 décembre, euh, elle nous fait un atelier autour du monotype, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh ben, vous allez aller chercher sur internet, comme ça vous saurez. On <rire> vous, euh, vous mettrez un lien quelque part. Euh, ouais, ouais, on vous expliquera un petit peu dans l'amusateur. Euh, en tout cas, ça va être un chouette atelier, c'est pour les adultes, pour une fois on fait un atelier d'illustration avec des adultes pour changer. Euh, c'est sur inscription, donc pensez à vous inscrire auprès des bibliothécaires parce qu'il y a un nombre de places limité. Et puis on va aussi avoir cette année, en fin d'année là, travailler autour d'une semaine complète autour de la migration et des migrants, avec deux grands événements. Le premier aura lieu le jeudi 14 décembre à 19h, c'est un jeudi de l'actualité, qui va s'appeler « Mineurs isolés en exil » et qui va donc traiter de ce sujet-là, et qui sera une rencontre avec deux auteurs, Olivier Favier, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « Chronique d'exil et d'hospitalité » aux éditions du Passager Clandestin, et Rosane Lebert qui est autrice d'un bouquin qui s'appelle « De rêves et de papier » aux éditions de La Découverte. Et on enchaînera samedi 16 décembre avec euh, de 14 à 18h euh, donc une journée euh, de solidarité avec les familles migrantes qu'on fait en partenariat avec l'association Ancrage qui est une super chouette euh, association qui rassemble notamment beaucoup euh, d'auteurs et d'illustrateurs et illustratrices ouais. euh, jeunesse donc euh, il y aura certains d'entre eux qui seront là à la bibliothèque, il y aura des ateliers ce sera l'occasion aussi d'accueillir euh, des familles migrantes qui seront là avec nous euh, et euh, voilà de, de faire une, une journée ensemble. Euh, il y aura la possibilité aussi de soutenir un peu l'association ou d'autres associations en apportant euh, par exemple des produits d'hygiène ou euh, des tickets de métro qu'on récoltera pour le donner aux, aux associations euh, concernées. Euh, voilà, donc ça va être chouette, ce sera donc le 16 décembre de 14h à 18h. C'est oh ou ouais, un chouette programme extraordinaire au mois de décembre ouais. cette année. Et puis, bah voilà, ça s'accompagne du reste des animations classiques de la bibliothèque, les trucs que vous pouvez retrouver tous les mois, comme le café de Louise, le ciné euh, des habitants, le brunch des hamsters grouillants. Pas le, du tout, c'est le brunch euh, des hamsters euh, Joufflus et, voilà. et le goûter des pingouins grouillants. Et le goûter des ados. Euh, le ciné des habitants en Adjadi, Ramen Temish. Euh, ramen Temish, d'ailleurs, euh, il y aura peut-être plein de choses proposées par les enfants aussi ce mois de décembre, donc ce sera à surveiller un petit peu si tout n'est pas organisé, mais les enfants ont envie d'organiser plein de choses, donc c'est euh, mmh. via Ramen Temish. Absolument. Et puisqu'on euh, parle de euh... surprise il y aura une bonne surprise sur le blog euh, tout au long du mois de décembre, donc à partir du 1er décembre, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, le 1er décembre, euh, tous les jours jusqu'à la fin du mois, un petit ah. calendrier de l'avant pour préparer euh, pourra patienter jusqu'à l'arrivée de la nouvelle année. Voilà, sous forme d'articles de blog, tous les jours, euh, un petit article où on vous proposera des coups de cœur, des choses qui nous ont plu, des choses qui nous ont fait réfléchir et qu'on a envie de partager. Euh, voilà, ce sera nos mini-cadeaux euh, pour patienter euh, jusqu'à la fin de l'année. Absolument. Bon, ben voilà. On s'arrête là. Ouais, on une super souhaite, année euh, qui s'est voilà. ouais, On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On vous dit à 2018 et entre-temps, ici à la bibliothèque, à bientôt. En attendant, portez-vous bien et, et n'oubliez pas, pas que... que... I'm gonna go.